Allez bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire euh, un unbox de ce Two euh, Player Starter Set. Il euh, y a beaucoup de remarques euh, à faire. Il y a eu des évolutions. C'est plus un, un Two Player Starter Set pour euh, First Blood. C'est un Two Player Starter Set pour Conquest et euh, First Blood. Alors que celui des hold Dominion que j'avais présenté, il était quand même, c'est tant un peu, un peu First Blood. Donc là, ils ont changé leur, leur, leur approche, et c'est vrai, on, on part pour, pour deux jeux. Euh, c'est très lourd, pff, il y a beaucoup de choses à, à l'intérieur. Euh, on va regarder euh, de façon critique et de façon objective euh, le contenu, la qualité, et euh, vous allez voir que euh, pour ce qui est en tout cas euh, des City of State, il y a vraiment une progression qui est notable. Ok, donc là je viens de enlever le cellophane de la boîte. Donc c'est comme la première boîte que je vous avais présentée, si ce n'est qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourde que celle qui contenait les wardrooms et les halls de dominion. Alors c'est le géant, je ne sais pas, mais en tout cas euh, il y a autant de figurines, mais ça m'a l'air extrêmement euh, plus dense. Au niveau des figurines, on est donc hein, sur 54, 54 miniatures. Et donc cette fois-ci, la proposition, ce sont les Norse contre les City States. Hein, donc cette nouvelle faction de Conquest. C'est donc un tout player starter set. C'est-à-dire que l'idée en fait, c'est que vous achetez cette boîte à, à, à deux, et puis ensuite chacun part avec un bout de l'armée, et euh, on vérifiera si c'est comme pour euh, celle que j'ai déjà unboxé s'il y a bien un contenu en double à savoir au niveau euh, des règles donc ça se vérifie puisque c'est bien euh, il y aura bien double ouvrage au niveau euh, au niveau de first blood euh, on est sur un format de départ euh, first blood euh, et bien entendu les figurines qui sont là peuvent servir à starter une armée pour ensuite aller jouer sur conquest avec beaucoup plus de points même si hein, de toute façon les restrictions de points de, de first blood sont pas si éloignées euh, que celle de The Large Argument of King. Dans euh, cette proposition, on va avoir, euh, dans cette boîte, on va avoir euh, deux, euh, deux exclusivités des délimitées d'édition, hein, euh, donc euh, Conan Gear euh, et, euh, et euh, le Polymark, euh, qui sont, euh, si la promesse est tenue, et bien entendu elle le sera, euh, en résine. On aura ensuite euh, à l'intérieur euh, 12 euh, chosen et euh, 12 Escarp. Euh, donc euh, là c'est au niveau euh, des Norse. et on va avoir donc un géant, un Mountain euh, Jontnar. Excusez-moi pour euh, la prononciation. Et puis euh, la configuration euh, pour euh, les Cities, ce sera euh, euh, des, euh, des phalanges et des oplites. Et euh, ce sera de tout, sera agrémenté de 3 euh, Minotaur euh, tyrans ou... Euh, Aspice. allez on va plonger à l'intérieur de cette boîte voilà donc comme d'habitude c'est euh, savamment euh, rangé et structuré euh, avant de plonger dans les figurines ce que j'ai envie de faire c'est d'aller ponctionner euh, la documentation ça va c'est plutôt bien rangé et euh, on voit que je peux le faire sans bouger euh, les euh, figurines de place, voilà et voilà je décale ça et je vous propose qu'on regarde ça avant. Alors au niveau euh, des règles, on va retrouver deux livres pour euh, en fait euh, Conquest, c'est l'argument of King 2. D'accord. Donc, euh, là, on est, euh, on n'est pas sur les livres de règles euh, de First Blood. On est bien sur euh, la V2 de, euh, de Conquest, dont je rappelle que euh, la traduction, puisque là, c'est en anglais, euh, est euh, disponible sur le site de Parabellum, c'est en français. Donc on y retrouve euh, les règles de Conquest euh, traduites et téléchargeables gratuitement. Mais par contre, on euh, n'y retrouvera pas euh, les règles en traduite euh, de First Blood. Elles ne sont pas encore euh, disponibles en français en téléchargement gratuit. On va retrouver un livre de scénario euh, avec un premier scénario plutôt simple euh, qui débute avec une Petite partie sur le lore qui concerne nos deux protagonistes. Bon euh, voilà, c'est juste une introduction très sympa. On avait déjà eu hein, ça la dernière fois. Et puis ensuite on va se retrouver avec des scénarios, dont un scénario introductif. Et puis ensuite les scénarios avec des prises d'objectifs. Voilà, Donc là c'est pour gapper pour dans le jeu. Et puis ensuite, à la fin, euh, on retrouve en fait les, euh, les caractéristiques euh, de ce qui est contenu dans la boîte euh, au niveau de polymarque de l'oplite, phalange et des minotaures. Voilà. Et la même chose pour euh, les North. Ainsi, d'une petite euh, pub pour euh, le site. Chose. Euh, assez plaisante, c'est que chacun va partir également avec son euh, petit livret North and City, avec des euh, propositions euh, là de de listes euh, préfaites. C'est ce, un super bon euh, guide d'achat si vous voulez en fait vous lancer dans le jeu, vous achetez cette boîte puis après vous dites oui mais et après. Euh, donc ça c'est ce que vous avez dans la boîte concrètement. Hein Donc vous allez pouvoir monter en fait euh, ça avec euh, cette boîte de start pour ce qui est euh, des, des city states. Et puis ensuite, et eh ben euh, vous pouvez euh, vous dire, ben je vais, je vais compléter et euh, je vais pouvoir euh, aller euh, changer euh, mon euh, mon boss, euh, me rajouter euh, me rajouter un un, un, un big prométhé ou un, un big Hephaistos. Voilà. Donc j'aime bien cette notion là parce que c'est vrai que ces personnages là. Euh, ces personnages titres là ils sont super intéressants en jeu et puis souvent enfin euh, si vous êtes comme moi <rire> moi j'ai besoin qu'on me tienne la main dans un jeu clairement et euh, je suis super super content euh, de ces propositions là je trouve que c'est euh, c'est riche euh, voilà c'est une belle attention euh, on n'est pas perdu quoi voilà je, je veux pas faire de comparaisons qui, qui qui qui qui ne le sont pas mais il y a d'autres jeux où on vous vend des kilos plastiques de figurines et puis euh, moi, j'avais eu de mauvaises expériences avec des boîtes que, que, que j'ai ouvertes et j'étais tellement submergé par euh, l'incompréhension de comment je pouvais monter une liste d'armées avec que ben, je suis pas allé plus loin. Quoi. Alors que là, non seulement j'ai une liste d'armées qui est, entre guillemets, fermée, ça rejoint un peu ce qu'on avait fait avec euh, avec Star Wars et, et les fameuses Battle Force, en fait, qui, qui, qui, qui de prime abord, moi, je ne trouvais pas ça bien. Puis en fait, j'ai trouvé ça génial parce que vous prenez, vous déballez, vous jouez. Et là, c'est la même chose en fait. On prend, on déballe, on monte, on peint et on joue. La config qui nous est proposée et elle est équilibrée, elle est fonctionnelle et elle offre des sensations. Et puis après, derrière, cette petite proposition de dire bah voilà, c ah sur la base de ça, bah, vous pouvez changer le boss, compléter avec euh, compléter avec euh, des espèces de des espèces de de, de, de, de ferme, là euh, euh, ferme bis euh, et puis euh, et puis vous aurez la possibilité de monter cette liste ou alors euh, également euh, sur cette base là vous pouvez ensuite partir sur autre chose quoi. et euh, voilà je trouve ça je trouve ça plutôt euh, plutôt engageant. on retrouve également euh, quelque chose qui euh, se fait rare euh, mais qui est agréable euh, c'est euh, c'est une fiche de montage euh, alors la mode c'est' de nous les, de nous les faire télécharger sur internet euh, mais euh, bah moi je trouve ça je trouve ça bien en fait de nous les de nous les donner voilà, ça s'approcher un petit peu voilà donc c'est euh, c'est quand même assez euh, assez bien euh, bien détaillé je dois bah vous avouer que j'ai constaté des, des, des, des petites lacunes sur celle des euh, Wardrooms que j'avais monté j'ai remonté l'info il y a des choses qui n'étaient pas très claires, mais c'était un exemple d'une tête. Je ne savais pas monter et que voilà, il y avait une erreur pour le montage d'une tête. Donc c'est extrêmement rare. Moi, je suis très content euh, de cette de cette association euh, North euh, Norse Estate. Alors je sais que les state, les North c'est du pop corn. Hein, on m'a on m'a prévenu, mais euh, c'était une faction euh, que je voulais euh, que j'envisageais d'engager. De, de, de, donc, euh, donc voilà, je suis, je, suis, je suis plutôt content. Et puis bah là, évidemment, on a, les, on a les City State. Donc là, bah, clairement, moi, avec les All euh, les Dominion, c'est une défection que je trouve le, le, les plus belles. Et euh, j'étais euh, voilà, vraiment chaud pour, euh, pour y aller. Quoi. Donc je suis très content et je remercie encore en fait, plus Parabello de m'offrir cette, cette opportunité. Je vous propose qu'on aille. Euh, plus ou moins à regarder ce qu'il y a du coup dans cette boîte. Alors je vais quand même la poser sur le côté pour pouvoir la déballer. Donc on va retrouver les grappes de notre ami de notre ami le, le, le géant, c'est lui qui se, qui se présente qui se présente à, à nous en premier. Et là malgré tout, je suis quand même obligé de faire un petit comment dire une petite remarque négative j'aime pas, pas le terme mais, euh, mais quand même euh, on, on, on est naturellement euh, sur les grappes euh, originelles des norths euh, et elles vont quand même souffrir euh, de la comparaison avec euh, les grappes des euh, des, euh, des city State, quoi ouais, en, en qualité on voit déjà là, euh, Qu'au niveau de la structure de la grappe, il euh, y a beaucoup de vide, quoi. Il y a énormément, bon, enfin, vous voyez, là, il y a des grands trous. Donc, en fait, la, la grappe, elle n'est pas optimisée. Euh, et je pense qu'ils pourraient faire du, un, peu de, un petit peu de, de, de, de bench pour, pour essayer de, de, de changer ça. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, j'ai un peu peur qu'il y ait une dichotomie dans la boîte, en fait, euh, de qualité, entre ce qu'on va retrouver pour les Norse qui ont été pressés euh, historiquement. Euh, alors, ce n'est pas les, non plus les, les, les premiers à avoir été pressés, hein, les Norse. Hein, donc, il euh, ne faut pas non plus crier, euh, crier au désastre. Là, voilà, vous voyez, on, on retrouve les... Euh, hop, je vais zoomer un grand coup. voilà Je vais les ouvrir devant vous. Là, on va retrouver, du coup, les, euh, les résines. Alors, euh, Parabellum avait... Euh, avait plus ou moins décidé d'abandonner en fait euh, euh, la résine euh, parce que euh, ben voilà c'était pas euh, euh, apparemment un marché euh, porteur plus que ça mais euh, là on retrouve quand même euh, des héros euh, en série limitée résine donc il y a quand même la volonté euh, de se faire plaisir là-dessus vous voyez il y a quand même beaucoup de enfin, faut faut faut faut regarder mais euh, ça arrive en un seul morceau, c'est déjà assez bien pour le, le signaler. Et euh, c'est une résine euh, qui n'est euh, pas cassante. Et ça c'est super. C'est-à-dire que là je vais, je vais faire, je ne vais quand même pas le faire trop fort, mais voyez ici là, l'épée, elle est, elle est souple en fait. Et euh, ça, euh, je trouve que c'est euh, fun. C'est vrai y a maintenant il y a des résines comme ça, qui sont. On appelle des résines souples. Et euh, du coup, elles ne sont pas cassantes et on arrive à on arrive déjà au moins à avoir euh, à avoir sa pièce en, en une seule partie euh, ce qui ce qui n'est pas toujours le cas quand on ouvre des sachets voilà on va regarder rapidement le, le boss euh, pour euh, pour le Norse là aussi il y a, y, a, y a pas mal de, de, de travail pour euh, pour ébarder mais euh, mais franchement euh, c'est euh, quand même Vachement calme quoi. Je vais les monter, on va les regarder, euh, on va les regarder, euh, on va les regarder monter. Alors bien entendu à l'intérieur on va retrouver euh, tout le système de soclage euh, qui est proposé euh, en double fonction puisque vous avez les socles ronds, hein, euh, d'accord, qui sont euh, qui sont utilisés pour jouer à à first blood et puis ensuite vous avez les stands euh, et vous allez poser en fait vos socles à l'intérieur, les socles ronds à l'intérieur. J'ai un, j'ai ici un un, un hall Dominion. Donc voilà, le hall de Dominion il est, euh, il est monté sur son socle pour jouer euh, à euh, à First Blood. Et puis quand je veux aller le jouer ensuite dans euh, dans Conquest, et ben je l'associe, je l'associe à un stand comme ça. Voilà. Et euh, et donc vous avez vraiment tout le nécessaire pour être pour être crossplay que vous soyez que vous soyez sur le jeu First Blood ou sur le jeu Old, sur sur le jeu Conquest voilà donc là j'ai sorti euh, les Norse et euh, ce qui est assez euh, entre guillemets un petit peu déstabilisant c'est que euh, cohabite en fait euh, des grappes euh, dites de on va dire de de de, de première génération hein. Euh, qui, reste, qui reste, quand même ultra quali, hein, que, les choses, que les choses, soient claires. Mais on voit vraiment euh, la différence. Je peux, je peux, je peux vous assurer qu'au niveau du détail, il euh, y a une différence. Il euh, y a vraiment un gap entre euh, ce qui euh, correspond à, à l'ancien. D'ailleurs, il y a même une légère couleur, une légère euh, différence de couleur entre, entre, les, entre les deux plastiques. Euh, alors je sais pas si c'est le moule hein, qui, qui, qui réagit différemment Mais voilà, là on est vraiment sur du moule euh, de, de 2022 Alors que là on, on est sur des moules qui sont, qui sont un, petit peu, un petit peu plus anciens euh, qui, datent, qui datent de 2020 en fait hein. Donc il euh, y, a, y a deux ans d'écart Et c'est là en même temps qu'on peut constater euh, qu'il y a eu un gros gap euh, de qualité dans le jeu Et c'est très très bien Maintenant ce qui est dommage c'est que c'est quelque chose qu'on va ressentir peut-être un peu plus sur cette boîte que ce qu'on pouvait le ressentir sur celle d'avant, puisque les de Mignon et les, et les Wadroom sont sortis sensiblement en même temps. Alors que là, il y a, y a, y a, y a une, petite, une petite, un petit peu de temps qui, qui, qui bascule. Euh, on va quand même, on va quand même regarder ça d'un peu plus près. On quand même regarder les, ça d'un peu plus près pour ce qui est les entre guillemets euh, grappes on se retrouve avec, avec des qualités de ce, de ce type. Euh, donc euh, voilà, ça reste, ça reste <rire> extrêmement, euh, extrêmement acceptable. Euh, là on a une tête de, une tête de boss. Euh, voilà, c'est super clean. Hein. Euh, les boucliers là par contre, du coup, je les trouve euh, beaucoup mieux proportionnés euh, que euh, ceux euh, des, euh, des Hall Dominions que je trouve euh, à titre personnel beaucoup trop épais. Euh, j'en ai un, euh, j'en ai un ici. Euh, voilà, les boucliers des halls des d'Ominion ils sont, ils sont, ils sont, trop épais en fait. Euh, ça, je trouve que ça me choque. Alors que là, euh, je trouve que c'est plus fin, malgré tout. Euh, donc c'est pas parce que <rire> les grappes sont anciennes qu'elles sont de moins, euh, qu'elles sont de moindre intérêt. Et puis ensuite, on va, on va retrouver euh, du coup euh, toutes les, euh, toutes les nouvelles propositions euh, de grappes. Donc là je vais pousser un petit peu pour vous montrer. Euh, franchement sur, sur les Norse. Alors après en plus il faut, il faut aimer le style, mais on est sur une, sur une proposition qui est, qui est vraiment excitante, quoi, je trouve. Euh, voilà, si vous avez été des grands fans des séries Vikings sur, sur Netflix notamment, bah là vous allez vous allez largement, largement vous, y, vous y retrouver. Voilà, alors ensuite ici on est, on est sur une grappe. Euh, qui euh, du coup elle est euh, de 2022 et euh, elle concerne euh, les euh, les minotaurs. Vous voyez ça c'est euh, le, le, le dos euh, d'un d'un Minotaure et ça c'est l'avant voilà avant d'un Minotaure. Je vais, euh, je vais le monter. Euh, ça sont les euh, le, leur bouclier la hache euh, qui est ici avec avec le bras. Euh, on va, on va s'amuser à comparer quelque chose qui ne se compare pas, hein, mais puisque ma, ma communauté est quand même sensible à ça. Voilà euh, mauve gideon euh, posé à côté de la hache du, euh, du Minotaur. Donc là, je vais.. <rire> C'est euh, vraiment à titre indicatif. On va, on va zoomer pour rigoler. Voilà, voilà notre mauve gideon euh, de, de Star Wars euh, qui est à côté la, de la hache. Euh, du Minotaur de, de la City et puis euh, le voilà à côté du corps euh, d'un euh, Minotaur donc euh, voilà bon, c'est pas euh, c'est juste à titre comparatif on va retrouver ici euh, la tête hein, d'un des, des Minotaurs euh, bon de toute façon on n'est pas sur la même échelle hein, euh, puisque euh, ça c'est un personnage Hall euh, de Dominion euh, du jeu et puis ça c'est un personnage de Star Wars The Legion donc vous voyez bien euh, Qui a une vraie différence, une vraie différence d'échelle. Et euh, si je le compare euh, avec un avec un écran, euh, voilà. Là aussi, euh, on est euh, on est quand même on est quand même largement euh, au dessus euh, de la série de de chez de chez Games. Euh, voilà, je trouve c'est intéressant de voir et de prendre conscience des échelles. Voilà, je vous propose de de naviguer une dernière fois sur sur cette grappe. Euh, là du coup, euh, au niveau des boucliers euh, on va retrouver sensiblement euh, le même écueil que, que le reproche que je faisais pour, pour les Halls de Dominion, c'est à dire que pour moi euh, là c'est euh, quand même un petit peu trop épais, pareil au niveau des capes euh, ça, manque, ça manque un petit peu de finesse, je ne pensais pas que je le dirais un jour mais, euh, mais Star Wars euh, ils ont réussi à diviser par deux euh, l'épaisseur de de leur cape euh, nos premières capes euh, vador et tout ça c'était vraiment euh, moi j'appelais ça des plaides ben là on est vraiment sur sur la version plaid hein, de, de de la cape mais une fois que la figurine est montée c'est pas quelque chose qui est frontièrement euh, impactant euh, là aussi euh, je me permets de vous de vous montrer des figurines que, que vous connaissez si vous me, si vous me suivez sur sur instagram euh, bon voilà, une fois que c'est une fois que c'est monté et, et, et que c'est peint, bien qu'il y ait une grosse épaisseur ici, euh, la, la, la figurine elle elle en souffre pas en fait, on, on, on ne le, on ne le voit pas. Donc euh, c'est anecdotique, mais voilà. Je vais vous faire un unboxing, je me dois de vous montrer et de vous faire faire mon retour. Euh, je pourrais juste m'attacher à ouvrir et à et à égrener des, des compliments, euh, mais euh, je suis là pour euh, voilà pour euh, pour vous faire découvrir le produit dans ses dans ses qualités et puis et puis dans ses limites voilà ce que je vous propose c'est que je vais monter euh, quelques-unes des, euh, des figurines et puis on va on va les regarder on va les regarder ensemble d'un peu plus près bon alors petit retour sur le montage on va euh, je vais vous présenter euh, que euh, deux euh, de deux Norse euh, la résine et le et le géant donc déjà le géant il y a plusieurs euh, plusieurs têtes en fait, qui sont euh, qui sont proposés avec, euh, qui sont euh, qui sont plutôt euh, plutôt pas mal. Euh, on va zoomer un coup. Voilà. Donc là, il y avait ces deux têtes là, qui étaient euh, qui étaient assez originales. Celui-là, il est plutôt classique. Voilà. Celui-là, il était vraiment sympa, mais euh, je le trouve un peu plat en fait. Donc, euh, je l'ai pas choisi. Et puis, il y a celui que... Enfin, après, j'ai pas vraiment choisi. Parce que... Euh, là, je les ai... J'ai mis du, du mastic, parce que je voudrais pouvoir peindre sérieusement. J'ai choisi celui-là, parce que je le trouve assez badass en visage. Puis, en même temps, j'ai un peu de mal avec euh, ce visage-là, parce que... Euh, bah, C'est censé être un géant des bois, vu qu'il a un visage très fleuri, avec carrément des pouces sur la tête. Donc, ça fait... Il fait un peu Ent, en fait. Et dans, dans la dynamique, il, il tient un tronc d'arbre, en fait. Et avec ce tronc d'arbre, il va il va frapper. Euh, ce qui sous-entend qu'il a déraciné l'arbre. Ce qui sous-entend qu'en fait, euh, c'est un non-sens. Parce qu'il y a une tête d'un personnage plus ou moins Entite. Et euh, il déracine un arbre pour se battre. Après, il a vraiment, vraiment, vraiment euh, une sale gueule dans le bon sens du terme. Et il a la limite du visage zombiesque, en fait. Donc, je sais pas. Euh, bon, le retour par contre, c'est que si vous me suivez sur Instagram, euh, c'est quand même une figurine euh, vraiment énorme. Quoi. Franchement, il est, euh, il est très très très gros. <rire> il est vraiment très gros. Euh, je vous l'ai montré sur mon Insta euh, en comparaison de Moff Gideon de, de Star Wars Légion, euh, Voilà, Moff Gideon <rire> à côté de, à côté de l'orque. Euh, c'est c'est assez impressionnant c'est quand même une, une belle figurine euh, je vais prendre un je vais prendre un, un, un allez un oplit, euh Old Dominion pour vous donner une différence d'échelle également ça fait ça voilà et puis en comparaison euh, ben bah, des des des tout nouveaux Spartans euh, voilà ça fera ça donc c'est quand même euh, une grosse, grosse, grosse fille qui est euh, qui est quand même agréable. Maintenant, euh, je redis euh, ce que j'ai dit pendant la présentation. Est pas une critique euh, euh, en soi, mais, mais mais mais plus une remarque. On est sur euh, une sculpture de, de, de 2022. Et ah oui, euh, là on peut mettre le, le, le bracelet euh, sans qu'il soit sans qu'il soit collé. C'est classe. Euh, on est sur une figurine de, de 2022, donc au niveau des détails c'est pas c'est pas foufou. Euh, moi j'ai fait vite, hein, mais au niveau des jointures il y a du il y a du travail à faire. Hein. Là il faut absolument que je que je resserre ma ma, ma, ma jointure ici. Euh, Peut-être un peu de un peu de, de, de green pour, pour pouvoir euh, pouvoir combler combler les, les les manques. Non la remarque que j'ai euh, c'est que je trouve en général, et ça je l'avais remarqué sur les Hall dominions, euh, les points d'accroche des, euh, des pièces sur la grappe sont parfois assez mal choisis. Voilà. Euh, je, je, je reprends par exemple un, un Hall Dominion euh, euh, classique. Euh, quand on a un Hall Dominion et qu'on a euh, l'accroche du bouclier sur le sommet du bouclier, là. Euh, après vous avez beau ébarber, nettoyer, tout ce que vous voulez, à un moment ou à un autre, ça se voit à la peinture. Et euh, ça, euh, franchement, je trouve ça dommage en fait. Vous voyez là juste ici, on voit le, le point d'accroche en fait de, de du bouclier. Et, et, et, et là, le bouclier, il est il, il est de côté, mais euh, c'est rarement le cas en fait. Et euh, du coup, c'est extrêmement difficile de de, de, de, de réussir à, à, à rééquilibrer la chose parce que par exemple là en dessous, il n'y en a pas de point d'accroche donc il faudrait que les points d'accroche des boucliers soient en bas plutôt que de venir euh, de façon très dommageable les mettre euh, sur euh, pardon, sur le sur le dessus là, ici là, là ça ça, ça va pas euh, vous remarquerez euh, le, le, le super caméscope que j'ai réussi à, à à me procurer grâce au, au, au tipeur merci à vous, vous voyez là pour, pour vous montrer les figurines, euh, c'est vraiment le top donc, vous voyez, là, on a des espaces, mais ça, c'est plus de la précipitation. Par contre, euh, voilà, là, ici, là, euh, l'accroche au niveau du pouce, bon, même si vous mettez votre sous-couche et puis que vous ébarbez bien la chose, euh, c'est compliqué. Donc, il faudrait, ce serait vraiment super, là, là on, a, on en a une au bout du pied, par exemple. Il faudrait que les points d'accroche soient... Euh, soit un petit peu mieux pensé quoi mais euh, mais sinon euh, sinon euh, c'est quand même sympa pour euh, pour de la figurine de, de 2022 on va voir on va voir les les les, les il euh, y, a, y a du gap il hein. y a vachement vachement vachement de gamme de qualité voilà donc je voulais quand même vous montrer euh, le, le géant vous montrer ce que ça donne on va passer euh, au on va passer à la résine euh, du euh, à la résine du euh, du norse très rapidement parce que malheureusement moi <rire> ici je travaille très peu résine et euh, j'ai pas de colle à résine donc euh, et puis surtout je les ai pour la plupart vous m'en voudrez pas mais j'ai utilisé du mastic parce que je veux pouvoir les peindre comme il faut et donc il faut que je puisse détacher les, les pièces avant de avant de les monter et, euh, et voilà, donc vous m'en voulez pas j'ai pas collé, mais euh, là clairement on voit quand même euh, on voit quand même la qualité, euh, la qualité de la résine, au niveau du travail euh, des bardages, il n'y a, y a pas eu tant, tant que ça à faire euh, et là, euh, c'est vrai que pour des héros euh, ouais, ça ça, ça, ça ça envoie, franchement les, les, les, les résines euh, de Parabellum elles sont de très très très très bonne facture euh, on ressent hein, clairement le, le gap entre la figurine plastique et, et la figurine résine. Même si, je vous le garde pour la fin, mais euh, les Spartans sont, sont de toute beauté. On va regarder un Minotaur, que je n'ai pas soclé parce que je veux leur faire des ultins de socle de balade. Euh, voilà, je me suis monté un petit Minotaur. C'est marrant, mais euh, là aussi, alors déjà vous voyez, on n'est pas sur le même plastique vraiment flag. On a un plastique très clair ici, puis un plastique plus sombre ici. Et au toucher, on n'a pas la même sensation. C'est-à-dire qu'ici on a une sensation, c'est dur, hein, évidemment, mais on a une sensation que c'est légèrement plus mou que ce plastique-là, qui est vraiment, paraît plus dur en fait. Alors moi, je suis pas un grand spécialiste, mais ça doit être lié à des technologies d'injection. Je pense qu'ils ont changé quelque chose dans leur technologie d'injection du plastique. Et euh, du coup, on se retrouve avec des plastiques de euh, bien meilleure facture, qui réagissent super bien euh, au col classique. C'est-à-dire que ça colle vite et fort. Vite et fort. Euh, donc, c'est vraiment agréable. Maintenant, paradoxalement, euh, le Minotaur là, qui est plus gros que les Spartans, est moins détaillé. Et ça, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez ici là, au niveau du ventre, bah c'est un peu light quoi au niveau des détails quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir être un putain de bon peintre pour venir euh, à l'aéro euh, faire des dégradés et tout ça. Ce que je ne suis pas. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'on est sur une figurine qui est plus grosse en fait. Et paradoxalement, elle est plus grosse, mais elle a moins de détails qu'elle est Spartane, qu'on va regarder en, en, en macro aussi. Vous voyez ici, là, au niveau des euh, au niveau des poils, bah c'est pas euh, pour moi c'est pas assez euh, profondément ancré en fait. Et ça va nécessiter du travail, et ça va nécessiter de la maîtrise. Et euh, bah moi c'est une maîtrise en peinture que j'ai pas. Voilà. C'est-à-dire que euh, bah. On a une figurine qui est plus grosse mais qui paradoxalement est moins euh, moins détaillée que, que les Spartans. Allez, j'en termine avec donc euh, un, euh, un Spartan que j'ai monté, qui est là. Alors que pareil, hein, là je l'ai plus euh, plus mis du, du, du mastic. Alors là, par contre, euh, que les choses soient claires, on est. Allez, j'ose le dire légèrement mais très légèrement en dessous de euh, Star Wars Legion. Alors pourquoi on est en dessous de Star Wars Legion bah, Toujours les mêmes problèmes. Les points d'accroche, c'est-à-dire qu'ici là, on a le point d'accroche du bouclier et il est putain mal placé quoi. Parce que euh, ce point d'accroche qui, euh, qui est là, vous voyez, juste ici. Bah, il est ultra mal placé. Il est sur le haut du bouclier. Donc, j'aurais beau, je vais beau avoir faire tout ce que je veux, euh, bah, ça marchera pas quoi. Je vais, je vais galérer avec, euh, avec, avec ce, avec ce point d'accroche là. Donc ça, ça, ça me fait dire qu'on est légèrement en dessous. Et puis, ben, bah, euh, un petit peu quand même euh, euh, la cape euh, qui, par contre, je dois le remarquer, s'est euh, affinée par rapport à euh, ce qu'on connaissait euh, de chez eux. Donc, par pitié, Parabellum, c'est d'être capable d'affiner la cape. Mais putain, mais affiner les boucliers, quoi. Parce que là, les boucliers, ils sont trop euh, trop lourds. Après, pour le reste, euh, ça a méchamment gapé. quoi. Franchement, regardez ce casque euh, de d'Oplit. Au niveau du visage, là, on n'a rien, rien, n'a envie à Star Wars Légion. Et on s'approcherait peut-être même un tout petit peu euh, de Games. Franchement, c'est chiadé. Euh, le bouclier, le détail du bouclier, pas mal. Mais surtout, le détail de la lame, là, ici, là. Donc Vous savez, c ils sont ultra technologiques. Euh, c'est c'est, excellent. Quoi. Franchement, c'est sympa. quoi. Et c'est ça qui me fait dire que, waouh ils ont, euh, ils ont quand même, ils ont quand même chiadé leur truc. On sent qu'ils sont dans une progression permanente. Vous voyez cet avant-bras là, euh, semi-mécanique, euh, vraiment, euh, vraiment très classe, très très classe. Quoi. Donc voilà, on se retrouve avec un, avec un, par contre, paradoxalement, un visage superbe, mais un plumet bah, qui manque un petit peu de détails. C'est-à-dire que sur le, le même, la même pièce. Enfin, là, c'est en deux pièces en hein, l'occurrence. Hein. Euh, le casque, l'avant du casque est superbe, et puis le plumet, bah, il est moins détaillé. Donc, il y a quand même des choses qui sont, euh, qui sont assez inégales. Mais par contre, euh, là, la différence entre ça, euh, au niveau de l'oplite, je vais dézoomer. Voilà, la différence entre l'oplite qui est là et le hold dominion qui est là. Elle est impressionnante. Et franchement, je trouvais que euh, les, les Old Dominion étaient déjà euh, vachement classe en comparaison des, euh, des tout premiers de la boîte, quoi. Euh, mais là, on a, euh, on a une différence, quoi. Une vraie différence de finesse. qu'on est, là, pourtant, on est sur un mort vivant. Donc, on devrait être sur un personnage plutôt filiforme. Mais là, on a une vraie dynamique avec un personnage qui est vraiment, vraiment, vraiment Ultra fin et, euh, et ultra euh, et ultra dynamique. Quoi. Franchement, c'est euh, très propre. Et euh, ouais, il y a eu un effort de fait sur sur l'épaisseur de la cape, donc euh, donc je le je le salue. Voilà. je vais euh, je vais démonter le truc pour que vous regardiez les vous voyez des choses qui sont également assez intéressantes. Hop hop. <rire> Et hop, voilà. On va enlever ça. Et après j'en finis, je vous libère. Voilà. Ici au niveau de la cape, vous voyez là, il y a un petit 1, le chiffre 1. Et en fait, c'est un chiffre qu'on retrouve quand on construit ce corps là, en fait. Quand on construit, hop là. Voilà, merci. Quand on construit ce corps-là, en fait, dans le corps, qui est composé de trois parties, il y a le chiffre 1, en fait. Donc vous savez que ce corps-là, il va avec euh, cette cape-là. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien fait par contre. C'est une idée qu'ils ont eue qui fait que quand vous faites du montage, vous savez que euh, toutes les pièces qui sont estampillées 1, elles vont ensemble. Et euh, ça accélère un petit peu et ça vous permet de vous libérer euh, du montage. Pareil pour, euh, pour euh, le, le Minotaur qui est là. En fait, son, son corps, c'était lui, c'était A ou B, je ne sais plus. En l'occurrence, E, c'est des lettres. Et ben, c'est très facile d'avoir euh, d'avoir l'ensemble, en fait, parce que euh, le, le, le torse A va avec euh, va avec le dos, euh, va avec le dos A. Et euh, ça, c'est un ça, c'est un super c'est un super bon point euh, qu'ils ont eu. C'est une intelligence qu'ils ont eu euh, qui est plutôt euh, qui est plutôt intéressante. Voilà. Après, vous voyez, euh, sans le sans le le, le bouclier euh, je voulais quand même vous montrer euh, ici on a un avant-bras qui est quand même assez fin on a des jambes qui sont quand même assez fines mais on a un torse qui quand même je trouve est un peu pauvre mais il va être masqué par le bouclier comme ça donc c'est pas très grave hein? mais en fonction des poses que, que vous allez choisir euh, ça, peut être, ça peut être un back -to. Wallouche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le contenu en fait de ce Starter Set. J'ai essayé d'être le plus euh, objectif euh, possible. On est euh, bon, clairement sur une double proposition. Hein, une proposition des Norths qui est peut-être un petit peu datée, qui cohabite malheureusement avec les dernières sorties qui, elles, ont extrêmement euh, gappé. Euh, la qualité euh, est euh, maintenant vraiment, vraiment au rendez-vous. Hein. Déjà, je trouve qu'avec euh, les Wadroom et les Hall Dominion, on avait passé un cap. Mais que là, clairement, euh, avec les City, euh, on s'approche euh, de quelque chose qui est euh, ultra, ultra quali. Euh, on espère que ça va, ça va continuer euh, dans ce sens et euh, on n'en doute pas. En attendant, euh, de mon côté, je tenais à remercier euh, Parabellum pour euh, l'envoi euh, de euh, ce pack.